Donc on est passé en fait d'un outil de networking entre professionnels à un outil euh, vraiment RH et on a aussi toutes ces dérives qui, a, qui arrivent avec des, des commerciaux bourrins. Le risque, c'est on va dire le syndrome Viadeo. Est-ce qu'on peut faire un réseau hyper vertical sur euh, une industrie Tout est inventé. L'origine de LinkedIn, on pourrait l'avoir comme un espace de networking digital offert aux professionnels de pouvoir se retrouver, pour ceux qui se connaissent déjà, et puis pour pouvoir connaître de nouvelles personnes, donc un espace de networking quelque part. C'est également une façon de mettre en ligne son CV, et donc de vouloir, euh, en tant que salarié là, pour le coup, de pouvoir se montrer. Le, le début de LinkedIn, c'est vraiment de permettre aux professionnels d'être présents. C'est après où euh, le paradigme a changé, c'est-à-dire que c'est devenu un outil pour les entreprises pour aller recruter. Et donc, euh, à partir du moment où vous avez une certaine taille de communauté, ça devient intéressant pour les entreprises d'aller chercher, en fait, des futurs collaborateurs, voire même des gens qui ne sont même pas forcément en recherche d'emploi. Donc on est passé en fait, d'un outil de networking entre professionnels à un outil euh, vraiment RH. Alors après, LinkedIn va aussi s'ouvrir au-delà des, des RH sur toute la partie euh, je dirais, commerciale, avec un outil comme Search Navigator. Hein. Et on a aussi toutes ces dérives qui, a, qui arrivent avec des, des commerciaux bourrins qui euh, ont oublié en fait, les fondamentaux de la vente. Un commercial, quand il est en apprentissage, on lui apprend à découvrir son client, à comprendre le besoin pour pouvoir faire une offre la plus précise possible qui répond à ce besoin. Avec le côté digital, le côté un peu virtuel et les outils qui sont à leur disposition, bah on va plutôt faire un ciblage, pour prendre des mots un peu euh, guerriers. Même si on cible, hein, on envoie à des gens qu'on ne connaît pas des propositions commerciales. Donc euh, plutôt que d'avoir une phase de découverte, on va aller très vite pour pouvoir euh, développer le chiffre d'affaires. C'est ce qu'on appelle les commerciaux bourrins, où vous recevez des offres qui ne sont absolument pas cohérentes avec votre secteur d'activité uniquement parce que dans votre profil, bah, vous êtes responsable marketing, et bah, on va vous envoyer toutes les offres possibles pour le marketing alors que vous, vous êtes peut-être sur des spécificités qui n'ont pas lieu d'être et donc de ne pas être chassé comme, euh, comme des animaux. Hein. Viadeo au départ euh, était un réseau euh, pro également, franco-français, euh, mais ils ont un peu trop ouverts les vannes, ils ont un peu trop permis à tous les membres, à des outils de pouvoir noyer, j'ai envie de dire, les interlocuteurs sur des offres qui étaient un peu trop axées commerciales et ça les a un peu desservis parce que les gens sont partis. LinkedIn aujourd'hui a un enjeu majeur, c'est que s'il veut garder sa spécificité et en fait son utilité, parce que les gens avec qui on a envie de se connecter disparaissent, vont certainement aller sur un autre réseau, sur un autre moyen, parce qu'on a besoin en tant qu'humain qu d'être connecté à d'autres professionnels. Ça fait partie de notre job de faire du networking. Euh, bah, si les, nos interlocuteurs s'en vont, bah, nous aussi on va partir et le réseau va perdre de sa valeur. Alors, on voit que Viadeo se re, re, re, re, relance euh, en voulant se recentrer sur les RH. Frontalement, euh, ils sont en concurrence avec LinkedIn, donc c'est un peu compliqué. Là, ils viennent de passer sous la bannière Viadeo by JDN. Euh, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont trop comme ce qui existe déjà. Et LinkedIn a pris la majeure partie du, du, du, du business. Donc, ça va être compliqué pour Viadeo d'aller concurrencer LinkedIn. Alors, ils pourraient peut-être aussi aller, on va dire, euh, euh, se positionner sur euh, euh, la marque employeur. Mais il y a déjà un réseau social hein, qui est euh, majeur pour travailler à la marque employeur. Ça s'appelle Glassdoor. Où est l'innovation Où est la disruption Pour prendre le terme à la, à la mode pour, euh, via Déo, pour qu'ils puissent euh, renaître de ses cendres. Alors je ne suis pas devin, mais il y a certainement euh, des réseaux plus verticaux qu'on pourrait voir euh, apparaître. Il y a une dimension qui ne changera jamais, c'est le temps. On a 24 heures dans la journée et on a un temps limité à passer sur les outils digitaux pour pouvoir gérer une communauté, animer une communauté, se connecter avec d'autres professionnels. Avoir un nouveau réseau, c'est toujours compliqué puisque ça veut dire que c'est du temps en plus. Parce que le premier réflexe, c'est de rester sur des réseaux, j'ai envie de dire, génériques. LinkedIn est devenu un réseau business, un réseau pro générique. Tous les nouveaux réseaux qui sortent, ils font un LinkedIn Connect. Ça veut dire que déjà à la base, je trouve que moi, il y a un souci, c'est que j'ai besoin de LinkedIn pour vivre. Donc, il n'y a pas vraiment de disruption. Après, est-ce qu'on peut faire un réseau hyper précis, hyper vertical sur une industrie, sur un métier euh, je n'ai pas encore vu de choses qui m'ont vraiment séduite pour y aller, mais ça peut être une, une, une idée avec un, une dimension qui est toujours compliquée. Est-ce que je fais payer Est-ce que je suis prêt à payer Ou est-ce que je suis libre et donc je fais de la pub et donc j'ai toutes les déviances qui peuvent arriver comme on a déjà Tout est inventé, encore, je pense.